Peut-être avez-vous déjà remarqué la présence de spirales dans les fleurons de plantes comme le tournesol. Quand on les compte, on peut tomber sur des nombres comme 55 ou 34, des nombres de la suite de Fibonacci. Cela peut s'expliquer mathématiquement. Quand la fleur grandit, on peut supposer que les fleurons seront créés les uns après les autres autour de son cœur et en formant toujours le même angle. Avec un angle de 57 degrés par exemple, on voit apparaître 6 spirales. Cela s'explique par le fait que l'angle de 57 degrés est proche de 1 sixième de 360 degrés. En poursuivant la pousse, on peut voir apparaître 19 spirales car 57 degrés est proche de 2 19 de 360 degrés. L'angle de 222,49 degrés est un angle encore plus intéressant, car il maximise la distance entre tous les fleurons. On peut alors y retrouver après la pousse 13 spirales dans un sens et 21 dans l'autre. Encore une fois deux nombres de la suite de Fibonacci. Cela vient du fait que 222,49 n'est pas n'importe quel angle, c'est 360 degrés divisé par le nombre d'or, un nombre dont les propriétés mathématiques le relient à la suite de Fibonacci.